Salut c'est Martouf Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler d'Elon Musk et eh oui il fait encore des frasques. On entend plus ou moins parler par plein de projets différents qu'il a et ici je vais parler de Neuralink qui vise à augmenter nos capacités cérébrales et il y a un lien comme son nom l'indique avec Starlink qui nous envoie des satellites à travers le ciel par petites chaînes comme ça qui sont pris pour des ovnis par beaucoup et Neuralink et Starlink, et ben je viens de faire le lien, le link entre les deux. Et oui, parce que tout d'un coup, Elon Musk a lancé un nouveau truc maintenant, qui est lié à Neuralink, et veut nous, nous faire gérer nos émotions grâce à une puce dans le cerveau. Comme ça, euh, les gens qui ont des émotions un peu trop bouillonnantes, et ben on les calme tout de suite, on remet le couvercle sur la bouilloire. Et effectivement, euh, je crois que le gars, il n'a rien compris à ce qu'est l'humain, et il n'a rien compris à ce qu'elles sont les émotions. Donc moi, j'avais envie de faire aujourd'hui un petit topo sur ce qu'est qu une émotion, et comment on peut gérer ses émotions, et on n'a absolument pas besoin de se faire implanter une puce qui sera gérée par un satellite, il hein faut imaginer l'ampleur du projet, et non, on n'a pas du tout besoin de ça, c'est beaucoup plus simple que ça, et il y a même des traditions millénaires qui nous expliquent comment faire, Sauf que on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai dû attendre à peu près d'avoir 35 ans pour qu'on m'explique enfin ce que c'est qu'une émotion et que j'apprenne qu'en fait, il n'y en a que 4. Alors, je pensais que c'était la même chose que les sentiments, les émotions. Mais non, en fait, c'est pas pareil. Et là, ça vaut peut-être la peine que je t'explique. Parce que un projet comme celui d'Elon Musk, en fait, ça va juste générer une quantité de cancer en série si les gens commencent à nous vouloir mettre le couvercle sur leurs émotions et qu'on n'en parle plus du tout. Ne plus exprimer ses émotions, ça c'est le pire. En fait, il faut vivre, c'est ça la clé. Donc voilà, on revient un petit peu sur l'histoire. Elon Musk qui a envie de mettre une puce dans le cerveau et gérer les neurotransmetteurs pour nous envoyer des hormones qui nous font mettre dans un état ou dans un autre. Alors, il y a plein de neurotransmetteurs comme ça. L'adrénaline est le plus connu. C'est là et il y a l'acétylcholine qui fait l'inverse, qui nous calme. Et ça, alors Elon Musk, il a envie de jouer avec ça, à distance. Et j'ai fait le lien du Link de Starlink avec Neuralink, quand tout d'un coup, ben voilà, le nom, hein, Link, déjà, et faire le lien. Quand Elon Musk a dit qu'il vous faudrait un débit très grand, donc un débit d'Internet, pour pouvoir faire fonctionner Neuralink, Là, je me suis dit, tout s'éclaircit dans mon esprit. Je n'ai pas besoin de Neuralink pour avoir les idées claires, des fois. Alors, c'est qu'une piste. Hein. Je n'ai pas de preuves non plus. Mais ça a du sens que le gars doit m'installer une connexion Internet partout, alors qu'on en a déjà pas mal, en fait, juste pour pouvoir connecter tous nos cerveaux ensemble à des immenses ordinateurs. Parce que ce qu'il prétend c'est que si on ne fait pas ça, l'humain, tout d'un coup, va devenir une espèce d'animal de compagnie pour les IA, les intelligences artificielles qui vont nous gérer, ou les gens qui seront connectés. Alors j'ai lu tout un roman il y a quelques années qui s'appelle L'Aube de la Nuit. Euh, c'est le plus grand space opéra que j'ai lu. C'était euh, plusieurs bouquins à la suite, un truc passionnant, mais ça ne donnait pas franchement envie, en fait. C'est un peu genre du chronique. Euh. Mais le, le petit truc, qu'il y avait, c'est qu'on pouvait se faire implanter quelque chose pour pouvoir contrôler mentalement toutes ses émotions, les parties de son corps et faire plein de trucs avec. Ça avait un petit côté sympa, mais plus je creuse dans l'humain, plus je me dis mais en fait non, c'est une connerie cette histoire. Et suivant la vision du monde qu'on a, en fait l'humain a déjà tout en soi. Et l'humain peut déjà faire tout ça. Il y a des gens extraordinaires qui m'arrivent de rencontrer, qui font ce genre de choses, qui arrivent à gérer, mais on l'a un peu oublié. Et puis du coup, ben, on essaie de mettre des prothèses extérieures à nous pour compenser ça. Donc euh, ce que je trouve le mieux à faire pour faire advenir un meilleur futur, c'est de t'en parler. Histoire que tu t'ouvres l'esprit, puis que tu te dises, oui c'est possible, ça marche et tout, et on n'a plus besoin de tout ça. Alors voilà, déjà les émotions, c'est le truc de base, c'est le truc qu'on commence à enseigner aux enfants. Je suis très content, il y a le film Vice et Versa qui est sorti en 2015, les studios Pixar, qui expliquent déjà ça. Donc là, on voit peut-être une petite guerre qui arrive entre les transhumanistes et les, les autres qui ont envie quand même de garder le potentiel humain. Et puis, l'humain a un énorme potentiel. Il faut pas croire quand on nous dit que non, on va devenir des égyptiens toutou à sa maman parce que voilà, t'es pas capable de comprendre plein de choses. Si, on est capable et on est beaucoup plus puissant que ce qu'on croit. Alors, une émotion, qu'est-ce que c'est? Déjà, j'ai dit qu'il y en avait que quatre. Oui, quatre Seulement quatre émotions. On va voir ça tout de suite. Alors, une émotion, c'est un état physiologique. Donc c'est un état du corps à un moment donné, suite à un stimuli. Il y a quelque chose qui m'arrive, ça me déclenche ça. Et des fois, ce quelque chose, ça peut même être de l'imagination. L'imagination est hyper puissante. Ça, il faut le savoir aussi. L'image en l'air, l'image inerte. Et les films, à quoi ça sert, à part nous générer des émotions, et d'une certaine manière nous contrôler. Hein. Quand on vous parle de la magie, la magie, c'est l'image. L'image, magie, c'est un anagramme dans la langue des oiseaux. L'image, la magie, bah, c'est nous faire revivre des émotions qu'on ne vit même pas. Tout d'un coup, il y a un écran, et puis on arrive à voir des choses, puis on les vit. Waouh Alors le Musk, avec son neuralink, il aimerait aussi nous envoyer directement de la musique dans le cerveau, Comme ça, on n'a plus besoin d'iPod. Ouais alors, s'il peut envoyer de la musique, imagine ce qu'il peut envoyer d'autre, et avec des foules par-dessus, avec les satellites qui sont là, partout, et puis tout d'un coup il dit « Ah, oh, il y a une foule de gens en colère ah, !» Ah, ben ils sont plus en colère. Ça fait rêver, hein Bon, alors, dans ces états physiologiques, le premier qui est bien connu, c'est la colère Je suis en colère Ah, ah les dents, les mains, tout, ça fait beau. Bon. Voilà, ça c'est un état physiologique. On verra que tout ça c'est lié à des besoins. Donc on en parlera juste après. Donc il y a la colère, et ensuite c'est la peur. J'ai la peur au ventre, c'est surtout ce le ventre en fait, dans lequel on localise la peur. Et puis ensuite ben, on se referme, on sort, on se tétanise. Hein c'est l'histoire de la biche qui arrive avec la voiture, qui va l'écraser, les phares. Bah, Qu'est-ce qu'elle fait, la biche Elle se fige alors qu'elle suffirait de traverser. Donc la peur nous fige et nous empêche d'avancer. Et ensuite, il y a la joie. La joie, c'est quelque chose d'incroyable. là, je suis en pleine fait joie, j'ai envie de vous partager tout ça. Et c'est génial. Ça C'est vraiment ce qui vous fait vivre, qui nous fait raisonner vers le plus positif. Même si, en fait, les émotions, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Hein? Attention Parce qu'après, il y a la quatrième, la tristesse. On pourrait dire la tristesse, la peur, tout négatif. Et la colère, ça se dépend. Et la joie, c'est positif. C'est perçu de manière plus ou moins agréable. Mais en fait, il ne faut pas trop catégoriser comme ça. Parce qu'elles elles ont toutes leur sens. Toutes les émotions sont utiles. Si on va au-delà du bien et du mal, elles sont utiles et on en a besoin. Alors vouloir faire comme Elon Musk, nous euh, mettre des limites comme ça, puis nous dire tout ce qui dépasse, on enlève, eh ben ça a commencé à se stocker dans le corps sous forme de diverses maladies. On sait que les gens qui sont jamais en colère ou trop en colère, ça agit sur le foie. C'est ce qu'on dit dans la médecine chinoise. Et gentiment, ben voilà, ça déclenche des cancers du foie parce que il y a cette espèce d'énergie vitale qui reste. Alors soit elle est bloquée on l'accumule, on la vide tout le temps, quand on est tout le temps en colère, et puis ça pose un problème. La peur c'est dans la vessie, la vessie, ben, quand j'ai peur, ben, coup, je pisse partout, Voilà, ça, ça donne envie de pisser la, la peur, et c'est quelque chose, ben, y a, on voit qu'il y a des organes qui sont liés à tout ça, et il y a une circulation hein, qui va bien au delà, des fois notre système digestif, c'est tout est lié en fait, donc à un moment donné, si on veut occulter tout ça, si on veut l'empêcher de fonctionner, ça risque de très mal de se passer. Donc je répète, la colère, la peur, la joie, la tristesse. Quatre émotions, ces quatre états physiologiques. Peu importe par quoi ils sont déclenchés, parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes colères, mais on a tous les mêmes états physiologiques. Alors, les spécialistes se battent encore pour deux supplémentaires. Il y en aura peut-être six. Donc, c'est le dégoût, quand je vomis, là. Peut-être que quand je suis hyper content, je vomis. Pour les gens qui connaissent la cité de la peur. Et il y a aussi la surprise. Voilà, c'est des sortes d'états physiologiques aussi. Mais cela est sans moins net. Alors du coup, le dégoût et la surprise, euh, ben voilà ils sont ben, tous les spécialistes sont pas d'accord mais on peut déjà dire que finalement on a quatre émotions plus c'est de là 6 maximum et tous les autres c'est des sentiments c'est des mélanges d'émotions donc on peut, on peut faire plein de mélanges divers et variés mais on a toujours ces états physiologiques de base après euh, tous ces mélanges donc c'est assez récent moi je disais que j'ai dû attendre euh, 35 ans pour qu'on explique un peu ce que c'est que les émotions Et puis, après comment on va les gérer c'est encore autre chose hein. là, euh, loin. donc euh, en 2013, donc ce qui est quand même assez récent, il y a des chercheurs finlandais qui ont publié une étude qu'ils ont menée sur 701 personnes, surtout en Finlande, en Suède et à Taïwan. Ils ont essayé de faire des Asiatiques et des Européens du Nord, histoire de voir si dans le monde, on a les mêmes émotions. Et ils en sont arrivés à la conclusion que oui, nous avons tous, les humains sur cette planète, les mêmes émotions. Donc, les mêmes états physiologiques, mais le stimuli qui nous arrive n'est pas le même. Donc ils ont fait une espèce de, de carte qui représente tout ça, où c'est activé euh, avec des jolies couleurs froides, chaudes, on a la colère, la peur, le dégoût, et on voit bien qu'en fait la colère, ça va hein, les mains des fois, quand tu es en colère, on juste les joues, les mains, les mâchoires, quand tu envie de mordre, ah voilà, c'est des endroits où on localise ces différents effets, donc il y a plein d'hormones qui sont balancées dans le corps et qui nous génèrent ces effets, et puis ensuite bah, on a la peur qui quand même bouillonne mais qui coupe pas mal de choses, la joie c'est vraiment celle qui expand le plus, la tristesse qui nous replie, et tous ces trucs-là. Et puis après, bah, voilà, on peut encore s'amuser à essayer de trouver qu'est-ce que la honte, l'envie, ou aller plus loin dans l'anxiété après la peur ou d'avoir l'amour, d'avoir euh, le sentiment de, de dépression, alors voilà, ça, les émotions, c'est quelque chose qui ne doit pas durer plus de quelques minutes. Si on a une émotion qui dure plus que quelques minutes, c'est que c'est pathologique, qu'il y a un problème. Alors après, ben justement, dans le temps, ça s'installe sous forme de sentiments. le sentiment, hein, sentiment d'amour et du... Et puis ensuite, on a un sentiment qui peut se transformer gentiment en tempérament. Ou qui se transforme en... c'est un peu comme la météo, le climat. Enfin, ici, on va aller derrière moi, là, la météo du jour, il y a pas mal de vent. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Mais après on a un climat dont on sait que statistiquement ça arrive un certain nombre de fois par année. Et du vent comme ça. Et puis euh, bah voilà, alors ça se transforme en tempérament, en caractère. Ça se cristallise toujours un peu plus. puis c'est là que bah, pour les organes du corps, ça, ça peut avoir des fois des soucis. Parce qu'on le gère de manière plutôt pathologique. Donc voilà, alors ça c'est les différents états. Et je vous ai dit qu'il y a avec ces états des besoins. Parce que voilà, les émotions, elles sont déclenchées par des besoins. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et quels sont ces besoins Alors, la colère. Quand est-ce que tu te mets en colère En fait, la colère, c'est le besoin d'exprimer une injustice. Ah mais moi j'ai juste fait ça, on va très bien chercher les gosses, Il dit mais il m'a tapé dessus, je juste fait un truc pour dire que j'aime pas qu'il me tape dessus, puis voilà que c'est la maman qui arrive et puis qui engueule le gosse. Alors voilà, là il est en colère parce qu'en fait c'est l'injustice, c'est lui, c'est à cause de lui qui vient m'emmerder, et puis c'est moi qui récolte tout et qui me fait avoir, c'est une injustice, voilà. Là je suis en colère, donc il y a plein de gens, on leur retire leurs droits, voilà, bah, ils vont manifester, ils sont en colère. Donc voilà, Elon Musk aimerait qu'on ait plus de colère, depuis les satellites de Starlink, la collection réseau Neuralink, tout d'un coup, fasse que n'exprimez plus les injustices, on vous enlève vos droits, mais vous ne dites rien. Vous êtes des zombies, des robots, transhumanisme à fond, quoi. Donc, voilà, la colère, c'est le besoin d'exprimer une injustice. il y a des gens qui les expriment sous diverses manières. La meilleure, c'est quand même le punching ball. À un moment donné, il y a des choses qui sont faites pour déclencher sa colère là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller... Casser la gueule à son voisin, il n'y a pas besoin d'exprimer de la violence comme ça. C'est pour ça qu'on a peur des fois de cette émotion de colère. Mais on en a besoin d'exprimer ses injustices, d'exprimer ce qui ne va pas. C'est-à-dire, non, ça c'est injuste, donc je l'exprime. Et si on ne l'exprime pas, eh ben justement, ça s'enquise dans le foie. Et puis on a quelques soucis après coup sur le long terme. Là, on va générer des cancers. Donc voilà, Elon Musk va nous générer des cancers. C'est génial. Et ensuite, la peur. Quel est le besoin de la peur La peur, c'est le besoin d'être rassuré peur, c'est aussi une limite qu'on se met. À un moment donné, on a aussi des mauvaises expériences, parfois inconscientes, ou transgénérationnelles. Ou... Des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est assez irrationnel. Des fois, les peurs, la source de la peur. Mais la peur, c'est une émotion qu'on a. À un moment donné, il ne faut pas la couper, il faut qu'elle s'exprime. Ça, c'est valable pour toutes les émotions. Toute émotion doit s'exprimer. Donc, là, on a juste besoin de dire, oui, j'ai peur. Et là, on a besoin que quelqu'un nous rassure. Alors moi, je sais que j'ai peur du vide. Puisque je suis tout petit, ça, ça s'améliore. Hein. Avant, je montais pas sur un tabouret. Maintenant, les échelles, ça va. Et puis, quand il fait nuit, ça va. Donc, je fais de la spéléo. Hein. Là, je me balade dans des puits avec plusieurs dizaines de mètres de vide en dessous de moi et juste un petit fil qui me tient, qui est comme ça. Là, ça je joue les araignées. Et là, ben bah, voilà, j'ai besoin de me rassurer et de me dire oui, j'ai peur. Mais je sais que je suis attaché. Je connais les limites des ancrages, je sais que j'ai fait des choses correctes, je vérifie que j'ai fait ça correct et voilà, après bah c'est bon, ça me rassure, donc la peur c'est normal, mais j'ai besoin de l'exprimer, quelqu'un qui dit non faut pas que tu aies peur, ben bah, non, non ça ça va pas, ouais, tu as le droit d'avoir peur, mais ensuite tu dois être rassuré. Ensuite il y a la joie, alors la joie, quel est le besoin là derrière, c'est après pour ça que je fais ces vidéos aussi. Le besoin de partager, le besoin de dire « oui j'ai trouvé un truc génial ». Alors tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Pourquoi est-ce qu'on voit que « c'est le bonheur parfait, je suis allé en vacances, c'était top, J'arrête pas de boire des moritos sur la plage ». Et bien ça c'est la joie, c'est le besoin de partager. « Oh je vis un truc génial, Il faut que je le montre à tout le monde ». Voilà, alors Instagram, ben, je fais des photos de tout ce qui m'arrive de super génial et je le partage avec tout le monde. C'est mettre la joie partout. Bon, après la joie, ça déclenche euh, chez les autres peut-être de l'injustice. Ils se disent « Moi, j'ai pas pu avoir ça. » Et du coup, ils sont en colère et ils réagissent sous les commentaires. Alors, il y a ceux qui sont au pire en joie, qui comprennent pas pourquoi les autres sont en colère sous leurs commentaires parce qu'ils vivent pas la même chose. « Moi, je peux pas aller aux quatre coins du monde comme toi tout le temps pour vivre tout ça. Enfin, » Bref, voilà. La joie, c'est le besoin de Ça s'est comme ça. Et après, il y a la tristesse. Oh. Bon ben voilà, on est tous tristes à un moment ou à un autre. Donc, à un moment donné, c'est le besoin d'être consolé. Alors on n'a pas tous les mêmes moyens d'être consolé, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être seuls pour être consolés. Il y a des besoins d'être consolé ou on a besoin d'être avec ses amis, les, les entourer, d'être en contact physique, juste sans rien dire, mais juste sentir quelqu'un qui est là. Donc je sais pas comment Elon Musk va dire, alors faut pas être triste. Clac, voilà. Voilà, ben, ben, on avait un besoin d'être consolé, comme les enfants qui viennent directement dans les bras de leur mère. Là, hop. Donc ça c'est normal, c'est humain, et c'est différents besoins qui vont s'exprimer. Donc si on ne supprime pas les besoins, on va pas supprimer les émotions. Donc vouloir supprimer les émotions, c'est un peu comme cette médecine qui veut supprimer les symptômes. Oh, j'ai bah oh, ben, alors prends un antidouleur. Ok, alors quand le voyant d'huile de ma voiture fait blip blip blip blip, oh non, il s'allume. Alors je coupe le fil. Ah, c'est bon, il est à, tout va bien. Et quelques kilomètres après, plus tard, c'est le moteur qui pète parce qu'il avait plus d'huile et que tout. Voilà. Ah, alors voilà, ça c'est la médecine, euh, Une la médecine occidentale quand euh, c'est extrêmes qui dysfonctionne. Je vous ferai aussi une vidéo sur euh, la médecine en tout genre, euh, les différentes sortes de médecine, médecine complémentaire, alternative, tous ces mots-là, sont toutes les visions du monde liées à tout ça. C'est un panorama très intéressant. Donc voilà, les émotions, quatre émotions, colère, peur, joie, tristesse, le besoin d'exprimer une injustice pour la colère, le besoin d'être rassuré pour la peur, le besoin de partager avec les autres quand on est en joie et le besoin d'être consolé quand on est triste. Et voilà, donc ça c'est déjà une bonne étape, de savoir ce que c'est que des émotions, de savoir qu'il y a des besoins derrière, mais ensuite il faut savoir les gérer. Alors, il y a beaucoup de gens qui savent gérer les émotions de manière assez approximative. Donc Je vais vous parler du punching ball, donc ça peut être pratique, mais déjà il faut savoir l'accepter son émotion, l'exprimer, c'est le principe de base. C'est souvent comparé à euh, un ruisseau dans lequel notre énergie passe ah, comme ça. Et si on met un barrage, il voilà, y a des gens qui sont très froids, qui n'expriment jamais leurs émotions. Sont... C'est quand on est un peu trop figé, voilà, bon, ben, des fois ça pète. Et ça fait un... des colères explosives, peut-être quand c'est un trop-plein, c'est dangereux. Et puis toutes ces expressions, on dirait les hommes ils pleurent pas, les hommes ils montrent pas leurs émotions, les femmes elles pleurent tout le temps. Non, tout ça c'est faux, il faut qu'on s'en débarrasse, on a le droit de tous tout faire. Il faut vraiment l'exprimer. Et si on ne les exprime pas, c'est souvent compenser. Alors là, on a plein de petits travers que tout le monde a aussi. Parce qu'il existe trois manières de compenser des émotions non exprimées. La première, c'est respirer. C'est tout simple. Hein Je compense une émotion qui n'a pas été expliquée. Ou manger. Alors là, quand on se gave. On devient boulimique, beaucoup, on a beaucoup d'émotions. Alors on peut devenir gros parce qu'à un moment donné, on a plein d'émotions à compenser. Plein de choses qui nous arrivent dans la vie qu'on doit digérer. Alors on digère l'alimentation, mais on digère aussi les événements qui nous arrivent. Il y a beaucoup d'expressions très intéressantes. Digérer ce qui nous arrive. Et effectivement, on mélange un peu des deux. Si nous arrive trop de choses, on va compenser certainement en mangeant beaucoup et du coup grossir, et on doit digérer autant physiquement que peut-être digérer ces événements qui nous arrivent de manière psychologique, mais c'est aussi assez physique en fait, parce qu'on a tous ces, ces hormones qui partent. Et un autre moyen de gérer des émotions, c'est dormir. Oui, parce que quand on dort, on repose le mental, on arrête de triturer tout le temps bzzz, les petites idées qui tournent en rond. Alors il y a des gens qui font de la méditation aussi. Ça fait à peu près le même effet. Mais dormir, ben ça nous remet dans un sommeil où le corps le corps a une intelligence. Le corps peut digérer. Il faut savoir qu'il y a des neurones dans notre estomac. Oui, quand tu as la peur au ventre, c'est aussi les neurones de l'estomac qui s'expriment. Et ces neurones de l'estomac, on dit qu'il y a autant de neurones qu'en dans le cerveau d'un chien. C'est gros quand même. Hein. Ça en fait des choses d'un chien. Et Mais voilà, l'estomac, le système digestif qui va gérer tout ça, gérer nos émotions, c'est le cerveau du corps. Donc on a le cerveau de la tête et le cerveau du corps. Ils ne sont pas toujours en accord. Donc l'idée, c'est aussi déjà de les réaligner pour être en accord avec la tête et le corps. Et là, on peut des fois débloquer des situations. Donc ici, le sommeil, ça aide parce qu'on enlève le mental. Et puis le corps, il peut gérer tout seul sans qu'on l'emmerde. Donc Elon Musk, de nouveau avec Neuralink, il veut gérer le cerveau uniquement. Alors que l'intelligence du corps, elle est énorme. Il sent même que les flux d'informations qui passent entre les cerveaux qu'on a, il y a plus de flux qui part depuis le cerveau de l'estomac, qui va dans le cerveau de la tête. Et donc, euh, ça fait réfléchir. Hein les informations, elles circulent, elles viennent, elles viennent. Il y a beaucoup de choses à dire. Et le cerveau du corps exprime surtout par les émotions. Donc, dans une société qui est très mentale, on a envie de faire le quotient intellectuel plutôt que le quotient émotionnel, et ben voilà, ça donne le transhumanisme. Des gens qui veulent gérer que la tête, qui veulent vivre dans des mondes virtuels parce qu'ils sont pas capables de gérer leur corps. Donc, si Elon Musk n'est pas capable de gérer ses émotions, ben, qu'il apprenne à les gérer plutôt que de même balancer des satellites pour pouvoir connecter sur Neuralink et puis gérer lui nos émotions alors que déjà lui, à la base, il sait pas les gérer. Enfin, voilà. Parce que c'est tout simple. Mais bon, c'est compenser quand même, hein respirer, manger, dormir. Si on exprime tout ça simplement, on n'a pas besoin de compenser. Mais euh, bon, bah alors sinon on est un peu pathologique. Puis Respirer, à mon avis, c'est vraiment bien. On va oxygéner ce corps. Il y a des gens qui font du sport aussi. C'est aussi une manière d'oxygéner le sport, d'oxygéner hein, tout ça, d'aller courir. Il y a des gens, bah, ils font du sport, ils font du vélo, ils font euh, de la course à pied tous les soirs. Parce que en fait, c'est leur moyen de compenser les émotions de la journée. Ça du sens, non L'oxygénation. Alors après, euh, bah, on peut aussi aller se poser au bord d'une rivière, regarder et respirer. il y a des gens qui fument. Et eh ouais, ils disent, ça me détend. Et c'est tout à fait vrai. Ils vont respirer. Les fumeurs qui disent, je vais respirer, ils vont vraiment respirer. Sauf que la cigarette n'est pas utile là-dedans. Toutes les saloperies qui a dedans, on n'a pas besoin de les ingérer. Il suffit de respirer, de faire... Il se trouve que c'est un des seuls, c'est le seul moyen de gérer le système parasympathique. Le système nerveux, on en a deux. On a un système nerveux conscient, quand je vais bouger mon bras, et un système nerveux inconscient. Ma respiration, les battements de mon cœur, ma digestion, tout ça, c'est le corps qui gère tout seul. C'est le système parasympathique. Si ce système nerveux il devait être conscient, ce serait un peu embêtant. Je devrais penser à respirer. Mais ce qui est magique, c'est que la respiration, c'est justement l'interface entre les deux. On peut penser à respirer, mais si on y arrête d'y penser, on respire aussi. Donc c'est toujours ces deux. Et on peut synchroniser, parce qu'en fait, il y a des espèces d'hormones qui sont générées. Donc on a l'adrénaline. Si je fais... Ça... Voilà, ça, vraiment, ça fait monter. C'est l'adrénaline, à un moment donné, voilà. Et la colère aussi, ça fait monter parce qu'on est prêt à se battre. Parce qu'on est prêt, quand on a peur, ça peut aussi faire ça parce que si j'ai peur de la grosse bête qu'en face, j'ai peut-être besoin de me battre. Donc il y a l'adrénaline qui arrive et le fait de prendre une grande d'inspiration, ça fait monter l'adrénaline qui va se répandre dans le corps et qui va activer ben, notre réactivité, prêt à, à en découdre. Et puis des fois, artificiellement, ça monte l'adrénaline. Hein. Donc les, les sports qui sont un peu plus à risque, les sports extrêmes, il ben, faut monter l'adrénaline. Alors là, il faut se calmer. Ça, on ne l'apprend jamais. On parle d'adrénaline tout le temps. Mais l'acétylcholine, ça c'est aussi l'autre hormone qui fait l'inverse. L'acétylcholine, c'est celle qui va calmer. C'est ça. C'est quand on On souffle. C'est des exercices qu'on voit souvent dans le yoga et dans le qigong, des techniques ancestrales millénaires en Inde et en Chine qui font ça aussi. Voilà, là je calme les émotions. Donc à un moment donné, si tu fais une crise d'angoisse, il faut surtout, si tu manques d'air, parce que des fois les crises d'angoisse, c'est ça, tu fais ah, ah, j'ai plus d'air, ah, ah". et on fait ah, ah". et à chaque fois qu'on fait ah, ah" Bah, on augmente l'adrénaline et c'est pire. Donc il faut essayer de se couper de ça et de faire, ah, ah, non, je souffle, je fais droit le contraire. Et en soufflant, c'est magique, et bien bah, tout d'accord, on a nouveau de l'air. Alors que je fais un peu le contraire. Et ça, c'est justement cet équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Et il y a une méthode qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui fait en fait l'utilisation de cet équilibre entre les deux. Il suffit de Inspirez 5 secondes, soufflez 5 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes. Et là, ça aura pour effet de réaliser un équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Donc un peu un équilibre entre la tête et le corps. Ça recentre, ça réancre, re ça en revient dans la réalité et pas dans l'idée qu'on se fait de son corps. Et puis à un moment donné... Il y a aussi, semble-t-il, on fait ce rythme-là pour avoir une fréquence de résonance qui va influencer sur le cœur aussi le rythme cardiaque. Donc c'est une des seules manières qu'on a d'influencer notre rythme cardiaque consciemment, en respirant. Parce qu'il y a un lien entre la respiration inconsciente et consciente. Donc voilà, c'est toutes des choses dont je n'aurais jamais entendu parler. Et ensuite, ben, voilà, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial, j'ai expérimenté et ça marche. Et là, justement, je t'invite à expérimenter et pas juste me croire. Hein. Donc voilà, Elon Musk, qu'est-ce qu'il va nous faire avec tout ça, hein, avec Neuralink Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, c'est des techniques qui sont tellement vieilles. Euh, en Inde, ça fait des millénaires qu'ils font ça. En Chine aussi, sauf qu'on a peut-être juste oublié. Alors, pour compenser, euh, ben, je parlais aussi de la nourriture compulsive, du sommeil, la respiration. Mais je pense que la respiration, c'est vraiment ce qui va le plus loin. Et puis, il faut pas oublier de dormir. Parce qu'on ne peut pas gérer correctement ses émotions si on est trop fatigué, si on tire sur la corde tout le temps. Puis après, ben, ça peut aller plus loin, les émotions peuvent se transformer en addiction à un moment donné. Euh, bon, les addictions, c'est quand une habitude devient tellement ancrée que ce n'est plus une habitude, mais un besoin. Euh, la cigarette peut le devenir, mais en fait c'est peut-être juste le Donc, euh, à tester, hein, chers amis fumeurs, tu m'en diras des nouvelles. Euh, sinon, alors, euh, je t'invite à regarder aussi le film Vice Versa, pour essayer de comprendre un peu mieux tes émotions. Et puis, je terminerai par euh, le fait de dire, il faut absolument exprimer toutes ces émotions. Si que, que ça fasse du mal ou pas, euh, on se fait plus de mal à l'interne. Moi, c'est aussi un truc que je dois travailler quand même, parce que je n'exprime pas toujours mes besoins. Exprimer mes émotions, exprimer ses besoins, le dire aux autres. Avec la communication non violente, on peut le dire aussi de manière sympathique, en jeu. On n'accuse pas les autres, mais on donne son état physiologique du moment. Là, je suis pas bien parce que ça me fait ça. Et si tu arrives, tu m'en remets une couche. Donc c'est pas top. C'est pas bien. C'est pas de ta faute. Mais c'est que moi, je suis pas bien. Alors s'il te plaît, évite d'en de remettre une couche. Et là, on peut gérer tes émotions sans avoir besoin de se faire implanter une. Donc fais gaffe à tous ces gourous, à ces vendeurs de rêves. Elon Musk, ça doit être le premier. Il arrête de vendre du rêve tout le temps et puis faire payer les actionnaires pour réinvestir chaque année alors que son entreprise est déficitaire. C'est ça le gars, il hein. faut vraiment faire attention. Donc voilà, maintenant je t'invite à vivre, vivre vraiment, avoir des vraies émotions, les exprimer et ainsi être dans le plus de la vie. Et garde l'esprit ouvert, notre capacité du corps et de l'esprit est beaucoup plus impressionnante que ce que tu crois. Garde l'esprit ouvert. Allez, ciao, à bientôt.